Une question revient souvent dans les discussions que j'ai avec mes clients sur l'or. Cette question est comment le conserver ou quelle est la meilleure, la meilleure façon de le conserver. Alors cette question est essentielle puisque si on considère l'or comme une solution pour faire face à des situations extrêmes, il est impératif alors que cette solution soit opérationnelle à tout moment. Et on comprend bien que cette opérationnabilité dépend en grande partie ou même essentiellement de la façon dont nous allons conserver l'or que nous avons acquis dans le but de faire face à une situation exceptionnelle. Un moment content de vous retrouver. Dans cette vidéo, je partage avec vous ma synthèse sur les différentes solutions pour stocker l'or que nous avons acquis dans le but de nous protéger, de nous protéger ou de protéger nos intérêts. Découvrez cette chaîne aujourd'hui. D'abord merci de votre visite. Et afin de ne pas manquer la, la suite, des vidéos que je ferai sur le thème de l'or et de manière plus générale sur tous les thèmes de l'économie, de la finance et du patrimoine, je vous engage à vous abonner dès maintenant, de manière à ce qu'on se retrouve régulièrement. En matière d'or, le sujet de la conservation est essentiel au même niveau que l'authenticité du produit, c'est-à-dire sa traçabilité et également que la liquidité du type d'or que l'on a choisi. A partir de là, on peut édicter quels sont les critères de mon stockage. Eh c'est son niveau de sécurité, euh, c'est également la liquidité qui confère à l'or que nous avons choisi de, choisi de détenir. Alors, Quand on, quand on parle de, de sécurité, s'agissant d'or, c'est absolument essentiel, puisque l'or étant une, une matière, euh, étant un actif qui représente énormément de valeur sous un très faible volume, qu'il est à la fois sujet à de nombreuses convoitises de toutes sortes de méchants, y compris de l'État éventuellement, et également il est très facile à perdre. Cet or peut être perdu, cet or peut être volé, il peut être détourné, il peut être saisi et il peut être confisqué. Donc à l'énoncé au rappel de ces risques, on comprend à quel point le sujet de la conservation est essentiel. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, aussi la question de la, de la liquidité. Euh, L'idée étant que si l'on conserve de l'or, et on verra quels sont les, les canaux possibles, les solutions possibles pour conserver cet or, euh, il faut qu'il ait une liquidité, donc en lien avec le mode de conservation, qui soit adaptée aux besoins qui sera le nôtre lorsque nous voudrons nous en servir. Ou du moins qu'il ait une liquidité qui correspond au scénario, euh, au scénario éventuellement au pluriel, donc je crois qu'on dit scénarii dans ce cas-là, au scénario d'utilisation pour lesquels nous l'avons acheté. Mais de manière tout à fait claire, la liquidité, ça sera la possibilité d'avoir au moment où nous le souhaitons, ou bien l'or lui-même, sous la, la forme dans laquelle nous l'aurons acheté, ou bien sa contre-valeur en monnaie. Donc, examinons les solutions existantes au regard de ces exigences. Donc la plus, la plus évidente et la plus simple, c'est tout simplement la conservation à domicile. Euh, c'est aussi la moins onéreuse puisqu'elle ne coûte rien. Il faut quand même euh, rappeler que pour conserver de l'or à domicile, si on ne l'a pas acheté directement euh, dans un magasin d'or euh, dans, dans la ville où nous sommes et qu'on n'est donc pas revenu avec, autrement dit, si on s'est fait livrer, eh bien, il y a des frais de livraison et l'idée de se faire livrer de l'or plutôt que d'aller l'acheter directement au magasin est loin d'être idiote. Donc, dans l'hypothèse de la conservation à domicile, on aura souvent à, quand même à assumer les frais de livraison, bon, mais qui, euh, ventilés à, à l'échelle de la durée de conservation de l'or, ça ne pèse pas lourd. Ce n'est pas nul, mais ça ne pèse, ça ne pèse pas lourd. Après, pour la question de, de, la, de la sécurité, euh, eh bien, cet or on pourra soit le conserver dans une cachette euh, ingénieuse, soit tout simplement euh, acheter un bon coffre-fort que l'on dissimulera si possible et mettre cet or dedans je considère que c'est là un niveau de sécurité important voire très important qui n'est pas parfait en cas d'incendie on peut très bien imaginer que les dommages soient, soient graves à, à, à l'or surtout si c'est des pièces d'or et que la chaleur les a, les a fait fondre euh, auquel cas elles ont perdu une partie de leur valeur euh, Mais Globalement, on est quand même bien protégé. Il faut quand même avoir en tête que les, les assurances euh, multirisques habitation euh, limitent sévèrement les, les indemnisations sur euh, les objets de valeur, donc notamment sur, sur l'or, et qu'à cet égard, on ne peut pas être, à moins qu'on n'en ait pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais autrement, on, on ne peut pas on ne peut pas, être, on ne peut pas espérer être convenablement assuré, sauf peut-être à prendre une assurance spéciale, mais à ce moment-là, on entre déjà dans des niveaux de coûts plus important. Alors, l'autre grand risque, non pas en probabilité, mais en, en degré de nuisance, c'est la spoliation. C'est-à-dire, c'est l'hypothèse où l'État voudrait, voudrait tout simplement nous prendre notre or. Alors, rappelez-vous, j'ai fait une vidéo il n'y a, a pas très longtemps, il y a quelques semaines, pour donner mon, mon analyse, à savoir que la probabilité que l'État euh, se tourne vers l'or s'il veut spolier les particuliers est faible. Euh, principalement parce qu'il est très difficile euh, de savoir ce que tel ou tel ménage peut avoir comme or et donc euh, en, d'engager les procédures nécessaires, donc les actions nécessaires pour mettre la main euh, sur de l'or euh, dont on ne sait pas s'il existe euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intelligent quand on a besoin d'argent et qu'on est, qu est un état, il y a des choses beaucoup plus simples à faire euh, qu'on faire cette vidéo qui, qui s'appelle l'état peut-il vous prendre votre or ou quelque chose comme ça euh, bon, cela étant, si on, si on se place dans l'hypothèse où cette, spoli cette spoliation euh, aurait, aurait lieu, où l'État voulait engager cette, cette spoliation, eh bien, quand, on, quand on a acheté de l'or de manière officielle, ce qui en général est le cas, euh, et qu'on le détient chez soi, ce n'est pas difficile pour euh, la puissance publique de mettre la main dessus. Donc la sécurité contre la spoliation, dans le cas de l'or qu'on détient à notre domicile, elle est nulle. Il faut simplement espérer que, pas espérer, mais c'est une certitude à mon avis, le risque de, le risque de oscillation est très faible, mais s'il se produit, il n'y a, a aucune protection contre cela. Euh, L'autre élément important, c'est la liquidité. J'en ai, ai parlé en introduction, et donc pour chacune de ces solutions que je suis en train d'étudier de, devant vous, là on, va, on va réfléchir à la liquidité. Alors, la liquidité... Euh, en matière de détention d'or, elle, elle a deux formes. Euh, C'est euh, la, la possibilité de récupérer à, à tout instant, ou dans des délais euh, dont l'importance sera que la, la liquidité est plus ou moins grande, donc de récupérer à tout, un, à tout instant euh, notre, notre or physique. Et puis l'autre liquidité, qui également euh, est à prendre en compte, et je pense et même est plus importante que la première, en tout cas, le sera dans un nombre de cas beaucoup plus fréquent, c'est la possibilité d'avoir la contre-valeur de cet or physique, d'avoir sa contre-valeur en monnaie du moment, et de l'avoir dans les délais que l'on souhaite. Alors, pour ce qui est d'avoir, de disposer de l'or physique quand il est à domicile, évidemment, la liquidité est totale. Il suffit d'ouvrir la porte de son coffre et on l'a. Ou d'ouvrir euh, la cachette astucieuse où on l'avait planqué et on l'a. Par contre, quand il va s'agir d'obtenir la contre-valeur en monnaie de cet or, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir prendre notre or et puis euh, interroger les diverses boutiques euh, du, du, du, mar, du marché local pour, pour, le, pour le revendre. Euh, ou alors, euh, si on l'a acheté euh, dans le cadre d'un achat à distance qu'on s'est fait livrer et qu'on a pris la précaution, de, euh, de, de s'assurer que les conditions de revente étaient bien pré, prévues au contrat, eh bien c'est tout. il faudra quand même le, ré, le réexpédier euh, à la société qui nous, nous l'a vendue. Donc, dans tous les cas, il y a des choses à faire euh, qui, prennent un, qui prennent un certain temps, donc on n'aura pas la contre-valeur en argent immédiatement. Alors, l'autre solution à laquelle beaucoup de gens pensent spontanément, c'est la location d'un coffre à la banque. Euh, alors, euh, il, y a du, il y a du bon et du, du moins bon, euh, l'idée se répand de plus en plus que euh, louer un coffre à la banque et y mettre par exemple de l'or, en tout cas y mettre des valeurs dedans, eh c'est euh, un excellent moyen pour se faire voler par la banque elle-même. Euh, bon, ce n'est pas si évident. Euh, l'or euh, étant démonétisé, ce n'est plus une monnaie, euh, donc s'il si, est dans un coffre, eh c'est un objet confié à la banque dans le cadre de l'allocation du coffre, donc à aucun cas il appartient à la banque, et dans le cadre du fameux bail-in qui permettrait à la banque de se servir sur les comptes des clients, sur les comptes des déposants, ben cela ne concerne pas l'or détenu dans les coffres, euh, parce que juridiquement cet or reste la propriété des personnes, donc des clients qui l'ont confié à la banque, ce qui n'est pas le cas de l'argent qu'il qu y a sur nos comptes, vous le savez juridiquement cet argent appartient à la banque, en échange d'une créance, d'un droit, droit de créance que nous avons sur cet argent avec en théorie la possibilité de le récupérer quand on veut et on s'aperçoit de plus en plus que sauf à récupérer des sommes du genre 500 balles, euh, ça devient de moins en moins vrai qu'on peut récupérer l'argent immédiatement, il faut souvent euh, résoudre les différents euh, problèmes ou argusies de mauvaise foi que la banque, mais entre nous, la récupération de notre argent au motif de la lutte contre le blanchiment, au motif de ceci ou de cela, on a tous compris que les banques n'ont plus d'argent et que par conséquent elles essayent de retenir l'argent le plus possible. Donc restons au, au chapitre de, de, la, de la sécurité en ce qui concerne les coffres en banque. Donc la sécurité contre le vol est importante. Bon, il n'y a pas des, des spagiaries qui, qui pillent les, les, les coffres des banques tous les ans. C'est vraiment pas arrivé souvent, ce genre d'affaires. La sécurité même est importante et très, est très importante. Le point faible, c'est la sécurité contre la spoliation, puisque dans l'hypothèse où l'État voudrait spolier les particuliers de leur or, il serait très facile euh, de prendre l'or qui est détenu dans les cours en banque. Euh, ne serait-ce que parce que vous le savez depuis euh, très peu de temps, depuis euh, quelques, quelques semaines euh, il a été décidé euh, que, je crois que c'est à partir de l'année prochaine euh, que les particuliers doivent déclarer à l'État ce qu'ils ont dans leur coffre en banque enfin ce qu'ils ont, lorsqu'il s'agit de valeur évidemment euh, donc concernant l'or euh, si vous avez de l'or dans un coffre en banque il va falloir le déclarer à l'État euh, autrement dit, l'État sait tout de suite où aller s'il veut vous prendre votre or dans l'hypothèse où ça serait ce qu'ils souhaitent faire. Du point de vue du coût, ce ben n'est pas du tout euh, génial puisque l'allocation d'un coffre, ça représente quand même quelques centaines d'euros par an, euh, à minima. Euh, si vous avez énormément d'argent dans ce coffre, eh bien le, le coût relatif va, va être faible ou, ou comparable à d'autres solutions de stockage. Si par contre vous avez des, des sommes tout à fait banales, comme beaucoup de gens qui sont quelques dizaines de milliers d'euros, euh, à ce moment-là, ou moins, euh, à ce moment-là, euh, le, le coût relatif du stockage euh, n'est pas du tout compétitif. Alors, le, le dernier point, c'est la liquidité, qui est un point donc essentiel avec les sécurité. Mauvaise, ou en tout cas médiocre, euh, au plan de la liquidité de l'or lui-même, puisque la banque ce n'est pas votre appartement euh, donc il va falloir que vous alliez euh, que vous preniez rendez-vous avec le banquier euh, euh, que vous alliez récupérer, récupérer votre or donc tout ça ça, prend, ça, ça peut prendre quelques jours euh, et puis cet or si vous êtes dans un scénario d'utilisation où en fait vous le récupérez tout simplement pour l'échanger contre euh, de l'argent eh bien il va falloir que euh, vous que vous le revendiez, c'est-à-dire on se retrouve dans le scénario précédent. Alors vous allez me dire, oui, mais je ne suis pas obligé de faire ça, je peux aussi confie, demander à la banque de revendre, de revendre mon or, et dans ce cas-là, je n'aurai pas besoin de me déplacer moi-même pour le récupérer. Effectivement, on peut faire ça. ça c'est quelque chose qui est possible dans l'hypothèse, où c'est la banque qui vous aurait fourni votre or. Si elle ne vous l'a pas fourni, euh, vous ferez votre affaire personnelle de sa revente. Donc, en résumé, la conservation de l'or dans un coffre en banque, ce n'est pas forcément la, la bérésina, que l'on se plaît à annoncer, que certains se plaisent à annoncer, mais objectivement, ce n'est pas génial. Autre solution que je vais scinder en deux, euh, en, en deux cas différents, c'est la conservation de votre or en coffre hors du, euh, du réseau bancaire et quant à faire à l'étranger. Il y a aussi la possibilité, dans certains cas, d'avoir des coffres hors du réseau bancaire en restant sur le territoire national. Euh, pour ma part, je n'y vois aucun intérêt. Euh, je pense qu'il vaut mieux, la logique de cette solution, c'est que cet or soit détenu hors du territoire national. Il existe plusieurs juridictions qui sont proposées par les, les sociétés, les prestataires de, qui vont vous proposer ce type de service dans le cadre d'un chat de votre or, tout simplement. Euh, notamment, des juridictions proches de la France, comme la Suisse, euh, ça me paraît une solution euh, très bonne. Hein, de, par exemple, d'avoir de l'or qui est à Genève ou à Zurich, euh, et ça a beaucoup d'avantages à mon avis. C'est excellent, euh, puisque votre or sera stocké par des sociétés spécialisées dans le stockage des valeurs. Alors on parle de la Brinks, on peut parler d'autres sociétés dont j'ai plus une en tête. Je crois qu'il y en a quelques-unes comme ça qui sont des sociétés mondiales euh, qui fonctionnent depuis de très nombreuses années et qui ne qui ne stocke pas que les valeurs des particuliers mais également des valeurs d'institutions donc c'est vraiment des choses de... c'est le plus haut niveau de sécurité que l'on puisse trouver trouver au monde. La sécurité elle tient à la fois à celle des installations, qui sont évidemment archi-protégées, archi, archi blindées, tout ce que vous voulez, euh, également à l'organisation et notamment à la comptabilisation des dépôts et au fait que on sait exactement qui a mis de, de l'or euh, ou à confier de l'or dans les coffres de telle société, et combien. Et à partir de là, il y a deux solutions. Donc je vais, euh, pour le moment, euh, rester, euh, je, je termine cette, cette, euh, cette information euh, en me plaçant dans le cas où l'or, euh, où c'est de l'or identifié à, à votre nom que vous confiez à cette société, autrement dit, vous avez acheté X pièces d'or de telle société. Euh, de telles caractéristiques, de tel nom ou euh, X d'or ou Lingotin qui porte tel numéro et bien évidemment vous avez vos factures d'achat dans, dans tous les cas dont je parle par hypothèse vous avez des factures d'achat et euh, vous avez également un contrat avec la société en question de, de stockage euh, qui indique eh bien, quel stock pour vous, euh, euh, tant de Napoléon, ou qui sont euh, indiqués dans la, dans la facture, numéro tant que lors de votre achat, ou des, des lingots d'or euh, portant tel et tel numéro, euh, de tel... Et donc vous avez de l'or qui est identifié, qui est conservé dans des conditions de très très haute sécurité, hors du système bancaire et en plus hors du territoire national. Donc vous voyez tous les avantages que ça a, notamment en cas de, de tentative de du de, de l'or des particuliers, l'État pourrait pas, pourrait pas ne pourrait pas mettre la main sur votre or. Alors vous allez me dire, oui, mais il mettre un impôt, oui. À défaut de mettre la main sur votre or, il pourrait effectivement mettre un impôt, mais il n'y aura aucun fondement juridique pour vous imposer vous et pas les autres. Donc s'il met un impôt, ça sera dans le cadre d'un impôt général euh, sur l'ensemble des contribuables français. Autrement dit, vous ne serez pas euh, plus, plus maltraité parce que vous avez de l'or que... Euh, que le reste de la population. L'autre critère essentiel, c'est celui de la liquidité. Alors là, on a une liquidité qui peut être immédiate. En gros, vous avez deux possibilités dans ce type de stockage. Soit, vous voulez récupérer votre or vous-même, à ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec la société de stockage, ça va vous coûter peut-être 200 balles ou quelque chose comme ça, puisqu'ils vous sortent votre or, enfin bref, ils le mettent à votre disposition, euh, dans les conditions prévues, dans le rendez-vous. Donc vous repartez avec votre or, voilà, vous êtes content. Euh, sauf que vous avez dans votre voiture, vous avez de l'or, vous n'avez pas, pas de francs suisses, d'euros, de, ou de dollars, ou ce que vous voulez. Donc, et ensuite, il va, il va falloir s'occuper de le vendre vous-même si tel est votre but final. Ou, beaucoup plus, beaucoup plus simple, vous pouvez, euh, dans le cadre des, de l'organisation entre le prestataire que vous avez vendu l'or et ses sociétés de stockage, euh, dire au prestataire que vous vendez votre or. À ce moment-là, lui, il indique à la société de stockage que votre or est vendu. Euh, autrement dit, euh, et que le nouveau propriétaire de ce qui était à vous, bah, c'est monsieur Entel ou madame Entel. Et euh, dans les livres de la société de stockage, euh, ce n'est plus votre nom qui est en face de l'or que, que vous avez acheté à l'époque et qui a été déposé, c'est le nom du nouvel acquéreur et vous, évidemment, vous êtes euh, votre compte est crédité du montant de la vente de votre or. Donc là, vous, vous voyez, vous avez une liquidité immédiate, quasiment, c'est presque la même liquidité que si vous avez acheté des actions en bourse. Alors là, vous avez des, des coûts de stockage qui ne sont pas considérables, mais qui, qui existent quand même, on ne peut pas les négliger, qui sont, dans ce système-là, en général, on est à 1% par an de la valeur de l'or stocké. Euh, on peut avoir des coûts de stockage qui vont être en gros 10 fois moins élevés, 8 à 10 fois moins élevés, euh, si on, on se situe dans un système qui est comparable, mais sur de l'or mutualisé. Donc autrement dit, là, vous n'achetez pas telle et telle pièce d'or, ou tel et tel lingot ou lingotin, vous achetez tant de tant de grammes d'or, ce qui présente pas mal d'avantages, notamment au niveau du prix. Euh, bon, j'en je parlerai dans, dans ma formation sur, sur l'or de, de ça, euh, parce que c'est vraiment une excellente solution. Euh, donc, là, dans ce système-là, euh, comme l'or n'est pas... Euh, il est mutualisé, autrement dit, il y a des barres d'or, des barres de 12 kilos euh, qui appartiennent euh, au tentés euh, à euh, Monsieur Untel français, madame un chinoise, euh, mademoiselle truc américaine, euh, monsieur un suisse, euh, euh, rho monsieur un français, etc. Euh, tout ça c'est mutualisé, donc euh, vous avez évidemment euh, un, un contrat d'achat qui indique que vous êtes propriétaire de tant de grandes d'or. C'est détenu, alors là, c'est carrément dans des coffres professionnels, qui sont notamment les coffres dans lesquels les banques centrales mettent leur or. Enfin, je veux dire, là, c'est le sommet de la sécurité en matière de, de, de, de détention d'or. De des coûts de stockage qui sont beaucoup plus faibles, puisque l'or est mutualisé, euh, et que, en gros, le, le, le système n'est pas fait. Enfin, ça peut, ça peut être fait, si vous le souhaitez. Mais dans l'immense majorité des cas, les personnes qui optent pour cette solution ne le font pas dans l'idée de récupérer leur mais simplement de récupérer la contre de l'or. Et là, vous avez, comme dans le cas précédent, une récupération quasi immé immédiate de la contre-valeur de l'or, quand vous décidez de vendre. Donc ce système, personnellement, me paraît, me paraît excellent. Et en ce qui concerne le risque de spoliation, eh bien, on voit qu'on est là, alors, dans une sécurité absolue face à ça, puisque euh, vous n'êtes pas propriétaire d'un or identifié, c'est-à-dire que vous n'êtes pas propriétaire de ce lingot, ou de cette pièce d'or, euh, vous avez simplement une copropriété sur des, des milliards qui sont détenus dans des, dans des coffres à l'étranger, bien évidemment euh, la, spol la spoliation est euh, juridiquement et techniquement totalement impossible. Alors finalement, quelle est la bonne façon de conserver notre or euh, Si vous avez bien écouté, euh, bien regardé les, les minutes précédentes de la vidéo, euh, vous avez compris qu'il n'y a pas de solution absolue. Le, le bon mode de conservation est étroitement lié au scénario dans lequel vous vous placez. Si vous vous placez dans un scénario de type extrême, euh, effondrement global, où ce qui est important va être d'abord d'avoir l'or physique, autrement dit, euh, les monnaies n'existent plus ou ne valent plus rien, etc. On, on en revient au troc ou à des, ou à des choses de ce niveau-là, détenir l'or physique, c'est quelque chose qui est, qui est important. Et là, la, la meilleure solution, c'est la détention à domicile, Chacun se débrouillera pour le faire dans la meilleure condition de sécurité possible. Si par contre on se place dans des scénarios beaucoup plus probables, euh, et que pour ma part je juge plus que probable, je juge certains à, à terme de peut-être quelques années, euh, je n'en sais rien, mais quoi, dans, au, au maximum à moyen terme, qui est celui d'un effondrement des valeurs des monnaies, parce qu'on voit bien qu'on est dans un système qui ne peut déboucher que sur ça, à l'heure actuelle, qui ne peut plus déboucher que sur ça à l'avenir, eh bien là ce qui va être important c'est d'avoir... Euh, un système, euh, un actif de conservation de la valeur, et la l'or est un excellent, un excellent actif pour ça, probablement le, enfin, un, des, un des tout meilleurs qui dispute cet honneur avec les banques du trésor américain, euh, dans une hypothèse de, de très forte discrédit qui frapperait les, les monnaies, les bonnes trésors américains et les États, les bonnes trésors américains, perdraient peut-être une partie de leur intérêt, et il ne resterait plus que l'or. Et là, dans ce cas-là, ce qui est important, c'est de pouvoir à tout moment convertir toute ou partie de cet or dans la monnaie du moment, même si elle ne vaut plus rien, euh, même si à, euh, en échange d'une once d'or, on vous donnera 10 millions d'euros, parce que peut-être que 10 millions d'euros ça sera le prix qu'il faut pour acheter une voiture à ce moment-là. Ce qui sera important, c'est que vous, vous ayez quelque chose dont la valeur ne baisse pas, alors même que pendant cette période-là, la valeur de la monnaie ne cessera de s'effondrer. Et dans ce scénario, le mieux, c'est d'avoir de l'or stocké en coffre à l'étranger, avec donc possibilité de le revendre quasi immédiatement. Donc au final, comme nul n'a la boule de cristal, je pense que le plus sage, c'est d'avoir une partie d'or à son domicile pour les scénarios extrêmes, et puis une autre partie qui va être conservée en coffre hors du système bancaire à l'étranger. Chacun fera la balance, enfin la proportion entre les deux, en fonction du scénario qu'il estime le plus probable. Mais euh, ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne faut pas mettre... Il ne faut pas être univoque dans la, la prévision, dans l'anticipation. Il faut avoir des billes, du biscuit, pour faire, pour faire face à une solution, enfin, à une crise ou à une autre. Donc mon, mon résumé final, la, la synthèse de tout ça, c'est ce qu'il faut retenir. J je dirais qu'il y, y, y a deux choses à retenir. C'est que la question de la conservation de l'or est aussi stratégique que celle de l'achat. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est que la, la décision de placer sa sécurité dans l'or, c'est quelque chose qui est global. Ça demande une logique qui va de l'achat, autrement dit du choix, de, du type d'or qu'on va, qu va faire, à la conservation, autrement dit des conditions dans lesquelles on va, on va le conserver. Tout ça est tout à fait indissociable. Si vous vous a intéressez, vous a apporté des choses nouvelles dans vos réflexions sur l'or, alors le pouce bleu, partagez-la si c'est nouveau pour vous, ça l'est certainement pour, pour, pour beaucoup d'autres personnes. Et puis surtout, n'hésitez pas, pas à la, à la commenter. Si vous désirez approfondir votre, votre réflexion, votre compréhension de ce sujet et globalement de ce qui concerne dehors, nous pouvons le faire ensemble dans le cadre des coachings patrimoniaux. Je vous rappelle que les conditions sont dans, dans un lien sous la vidéo. En l'occurrence, je mettrai ce lien au, au, promis, au premier niveau. Vous pouvez d'ailleurs déjà faire démarrer votre, votre réflexion, votre approfondissement de réflexion sur le sujet de l'or en consultant le plan de la formation sur l'or sur laquelle je suis en train de travailler. Ce plan est accessible par le deuxième lien, donc il sera en dessous du premier dont je viens de vous parler. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le thème de la conservation de l'or. Cogitez bien tout ça, prenez le temps d'y réfléchir tout en faisant attention au Covid qui n'est pas terminé qui est loin de déterminer. Je n'ai pas fait comme beaucoup de, de youtubeurs des, des vidéos sur le Covid qui sont des vidéos évidemment a priori très populaires et qui, qui font parler de, qui ont refait beaucoup parler de moi. Je ne suis pas une autorité du tout en matière de Covid donc je, je, je ne dis rien. Je suis simplement un citoyen comme vous. Euh, je prends acte que l'affaire du Covid est loin de déterminer. Sur ce je vous dis à bientôt.